La base de toutes les recherches spirituelles, c'est d'éveiller la conscience. Maintenant, je ne vous parle pas de l'éveiller, je vous parle de l'élargir. Je fais cette hypothèse qu'aujourd'hui, pour arriver à une spiritualité incarnée et une spiritualité relationnelle, il faut passer du travail d'éveil de conscience ou d'élargissement de conscience à l'éveil d'une conscience quantique. De la même manière qu'on a carburé des siècles pour éveiller sa conscience spirituelle, eh bien, il va falloir carburer pour éveiller sa conscience quantique.